Eh hey, les gars! Ouais, non, non, pas, pas toi, toi encore! Non, mais je me posais une petite question! Bah, demandez-moi quelle était la question! J'ai pas le temps, je dois reconnaître. frère! Pimous, tu veux savoir, toi! Toi, tu as encore me demander si Bazinga est dopé! Non, c'est par rapport à nous cette fois-ci! Ah, bah, c'est clair, vous êtes plus que chargé, les gars! Ça me dérange pas, moi j'aime bien! Les gars, rien à voir! Et le premier qui touche à ça, il bouge de la FF, on l'avait dit! On se casse? Vas-y, on se casse! Ah ouais, génération Pitour, on peut plus rien faire! Les gars, Ouh. vous le savez, c'est mauvais pour la santé! Mais pas pour les biscottes. Le ça qui fait genre il se préoccupe de notre santé il a surtout peur on devient plus musclé que lui Non rien à voir les gens qui vous regardent ils vous font confiance Si vous craquiez va falloir avouer je vous le dis pas de fake nighty ici je Parle de toi la pimousse Ah moi je suis génétique golden j'ai pas besoin de produits frère Voilà ouais, pour l'instant Hein quoi Et en vrai je crois que c'est le mec qui en dit le moins qui en fait le plus les gars Vous mmh. savez pourquoi Parce qu'il cache bien son jeu <rire> avec ses gros bras Ah Il dit pas tout collègues celui là euh Pimous 75 au développé touché on en parle Ah ouais lui aussi il ment Bastos les épaules de notre coco c'est pareil <rire> a... Ah ouais en fait je suis entouré que par des guerriers Saiyan ici Ouais moi je suis brûlé direct 45 personnages t'as pris le seul qui est dopé depuis sa naissance Tiens tiens tiens Parle de qui là bâtard ton bouille c'est écrit là wesh Ah bah je devais juste vous poser une question les gars Kaaak Pimous Mais il y a ce bilan. Ah même. ça c'est les produits c'est sûr Mais Bastos retire ce que t'as dit sur son bouille vite voilà non il croit que je me donne, rigolo ah ah La bagarre, vas-y, pose ta question, on est tranquille maintenant. Bastos Décédé, la FF fait, fait Sangoku et Vegeta, Broly il va sur Broly Fit manger ses frites. Et comment je fais pour ma réponse à ma question maintenant Bah vas-y, je vais te répondre moi. Ah ouais, avec impartialité peut-être. Bah ouais Entre toi et moi, qui a la meilleure génétique C'est moi. <rire> ah ouais, t'es au max de l'impartialité là. Ah je peux pas faire plus. T'es toxique au max surtout. J'avais besoin de Bastos pour nous départager. Départager de quoi Si on est là, c'est pour faire des fusions. Toi et moi, c'est la même. Qui est chaud pour des fusions tout nu Eh bah voilà, y a que le cul pour le ramener à la vie celui-là. Non, le sexe aussi Tu vois, t'es blindé de testo, t'es pas normal, ouais. Pour moi, c'est pas Pimous qui a la meilleure génétique. Ah, bah voilà, je le savais. On est tous d'accord pour dire qu'entre Pimous et moi, bah... C'est moi <rire> On précise, génétique Nati, monsieur. Génétique Nati, monsieur Bon, j'ai compris, il faut un mec qui a rien à voir avec vous deux pour nous départager. Bah ouais, ouais je suis le plus meilleur. Fort. Ah, je sais, on peut demander à Marvel qu'il fasse une tier Maintenant qu'il est sorti de prison, il y a moyen. Mashallah, le roi du Wakanda. C'est mort, il va pas vouloir juger Pimou, <rire> c'est lui qui m'est chargé de bonnes intentions. Toi, c'est un Genkita moi que je vais t'envoyer dans tes fesses la prochaine fois. J'ai déjà dit, si je craque un jour, je le dirai Vas-y, vous allez trop loin, j'appelle Marvel. Non, non, non pas de Netflix. Netflix. Bon, on va on va laisser Marvel en dehors de ça. Je crois il a d'autres choses à gérer en ce moment. Ouais, c'est loin d'être fini. Force aux mutantes. Pourquoi oh, les mutants. Pour le sexe ouais. frère. Ah, je sais. On pourrait demander à l'autre YouTuber là, avec sa robe là. Comment il s'appelle déjà Tristan Mais non. Bah, Aline Mais non, il n'avait pas une robe, mais il a il a fait des études d'avocat. Avocat, avocat Ah ouais, fou les pizza, ça. je me casse. Il reste à calories à manger les. Frères. Ah ouais, avocat crevette. et J'ai la dalle. Allez, ciao. Karim. Euh, Karim Pumba. Non, non, euh, Pumba. Rachid Mais non euh, Timon Timon je crois Timon Rachid peut être Ah vas-y je sais plus Donc là tu prépares un gros caméra Et nous on parle Bon je crie pas hein Kaaah, tu vois Après la... bon là il a un problème dans son <rire> cerveau Adam. Je sais ah. pas <Ouais>.